Salut le petit DD, voilà. donc petite intervention sur un nid de frelons européens qui tombait euh, ben, dans la cuisine de chez, de, de chez les propriétaires. Donc euh, ben, je suis allé chercher, vous voyez, on voit des frelons européens voler. Donc le nid est au niveau de la cheminée. J'ai enlevé le chapeau. Je ne sais pas si vous voyez. Là, il y a déjà un copain qui arrive. Juste là. Dans le noir, c'est pas facile. Donc là, c'est un petit nid de frelons européens. C'est un important les frelons européens. Et là, ça tombe dans la cuisine, il doit y avoir un petit trou au bout de la cheminée. Ça sort de, ben, la, de la cheminée de la cuisine. Donc c'est un peu dangereux pour les gens. Donc il faut traiter ça. Bah, vous voyez ça rentre dans la maison, on va essayer de le faire sortir. Donc euh, la cheminée, elle est là. Donc ils arrivent de là et ils sortent par-dessous. Donc on va vérifier le, le morceau de nid a dû tomber. Oui. On va que comme Et puis il devait descendre. Oui. On va rouvrir la fenêtre parce que ça va passer par là. Je vais vous demander d'aller là-bas. Le morceau du nid qui est tombé. Bon, vous avez vu, c'est dangereux donc il faut quand même traiter. Donc euh, n'hésitez pas à partager la vidéo, laissez un petit pouce, un petit commentaire. Donc, petite intervention de frelons européens. Donc là, je suis dans une maison. Encore des frelons européens, vous allez me dire ben ouais, il faut bien les détruire quand ils gênent les gens. Là, ils sont dans une cheminée. Donc, Je vais vous montrer la cheminée. Juste là, ici, en haut. Et ces, ces frelons, ils descendent dans la cheminée et se retrouvent dans la maison. Il faut savoir que le frelon européen est attiré par la lumière. Donc ben, le soir, ils descendent un petit peu. Il y a un ou deux frelons qui arrivent à passer et se retrouvent dans la maison. Donc ça reste un peu dangereux surtout que c'est une famille avec deux enfants Donc euh, ben, ils m'ont appelé pour le traiter Et c'est une cheminée qu'ils n'utilisent pas trop Voilà, donc je vais m'habiller Et c'est parti Prêt pour le combat Allez c'est parti, on va monter ça On va observer ça. Donc la cheminée est là. Donc de là on ne voit pas le nid. À mon avis, il doit être encore petit. par l'autre côté donc à la combinaison c'est quand même pas pratique ça sort un peu il y a du monde Mais, mais je vois pas le nid. Bon, après avoir enlevé le capuchon, on y voit mieux. Je sais pas si vous le voyez. Vous voyez là Bon, ben on va traiter ça, ça risque de voler un petit peu Vous voyez, c'était un petit nid de pas grand-chose. Mais si on laisse faire, ben là, il remplissent la cheminée. Là, et donc, automatiquement, ça devient vraiment dangereux pour, ben, pour les gens. Donc là, ben, pour déplacer un nid comme ça, c'est très difficile. Donc voilà, c'est pour ça qu'on les traite. C'est malheureux, mais il faudrait qu'ils s'installent ailleurs que dans les cheminées ou dans les maisons. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire de partager la vidéo, un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt les bébés